Écoutez-moi les petites têtes d'œufs, j'espère que vous avez bien ce vidéo Vous allez voir un game absolument magnifique Vous allez voir de la boulette Pas la boulette de Diams, la boulette de... Ah La boulette Bref, vous allez voir, c'est merveilleux Et surtout, vous allez, euh, je pense vraiment, apprendre quelque chose qui va... J'en suis persuadé Énormément Vous intéresser Énormément Vous faire progresser Quand vous jouez euh, Pirate combo Ou alors De manière générale Les euh, archétypes Un petit peu APM euh, Vous allez voir voilà Je donne une petite astuce Enfin une énorme astuce euh, Basée sur mon expérience euh, Et je pense que ça va Sûrement euh, Vous allez dire Ah oui putain c'est vrai C'est un truc que je fais pas Et en fait Il a raison Il a raison le fiche Enfin voilà Bref Cette game est hyper intéressante Je pense qu'elle va vous faire progresser Je pense qu'elle va vous faire rire Également Et, et vous allez voir Ce qu'il ne faut pas faire aussi donc voilà il y a tout il y a tout pour être heureux dans cette game bon visionnage Arana Dragon c'est quand même gourmand il ah, y a Rapham qui est existant Noz aussi il ah, n'y a pas Dragon euh, ce sera Rapham alors Arana LM aussi mais bon c'est pareil ce sera Rapham je crois même si Noz j'aime bien mais Rafam c'est quand même bien stompi Malheureusement client, la cliente elle fonctionne pas trop euh, avec le pouvoir elle fonctionne sur le tour 3 quoi le euh, tour euh, ouais c'est ça le tour 3 le tour des 5 gold c'est tout C'est tout, mais c'est sûrement suffisant. Juste un stat, et juste un, un coup, c'est bon. Et s'il y en a deux, tu peux t'adapter au pire. Dommage. <rire> Bon, on peut lui voler une... On a 25% de chance de lui voler la... le, gé... le géniteur. C'est quoi la stratarana dragon Bah c'est juste que t'as... C'est pas vraiment une strat, c'est juste que t'as... Vu que tu restes à Verne 4 quand tu joues dragon, souvent. Bah t'as plein de créas sur le board. Enfin, sur le board de Bob. le sens, c'est le nouveau perso. Vous choisissez un serviteur allié. Début du combat, le détruit. Une fois que vous avez de la place, on réinvoque une copie conforme. Ça le détruit et ça réinvoque une copie conforme. Quelles sont les combinaisons qui peuvent être sympas avec euh, Teron? Avec le poney. ça fait. Je crois que là, là on est en train vraiment d'avoir des mauvaises cartes. Donc on va juste up je crois. Up pouvoir. On va pas s'embourber dans la une. Et vous voyez alors comme ça on profite de la cliente. Casseur Omega. Casseur Omega ça marche. Chevalier éternel. Ça marche. C'est pas ouf mais ça marche. Le démon qui donne ses points de vie. Est-ce qu'il est, qu est réinvoqué full stat Je pense que oui. Dans ce cas-là, ouais, c'est intéressant. Bon, il y a des trucs, hein. Il y a des trucs. Ah, on va lui voler ça Une un chaton. Un petit chaton roux. Il est beau, hein. Il est sublime, même, hein, avec les petites, les petites bagues, là, qu'il a sur les. Sur les dents, là. Travail. Continuez sur votre je vais sûrement re-up. Après, ça et ça, ou ça, ça c'est pas nul, hein, mais... J'ai envie d'être agressif. Quand je fais cette strat, en général, je fais la strat la plus agressive possible avec le... Trafame. La face fast... la Trafame, j'appelle ça. <rire> merde, j'ai un nom de merde, j'aurais dû... J'aurais dû chercher le nom avant, de le lancer comme ça. Le Rafast, j'appelle ça la, la Rafast Curve. <rire> pas mal en vrai. La Rafast Curve. Trop tard, je l'ai déposé. C'est le nom, c'est mon nom. Donc si quelqu'un utilise le, ce terme, il me doit des dividendes. Des, des, des dividendes, Des royalties. On va se faire taper mais c'est pas grave, c'est pour mieux rebondir. Vous vous vraiment bien. Oh cool On va même euh, gagner, enfin faire égalité. J'en sais pas. Ah mais la up c'est pour ça ok. up mais. Ouais, ça peut marcher avec le loup exactement, euh, Goldrin. Avec Goldrin, ça peut être pas mal. Non, non, mais il y a des trucs à faire. Hein. Tout ce qui est qui a un effet sympa, j'avoue. Merci, Mergastroquite. Euh, bonne année. Bah, bonne année à toi, qu'un euh, peu de retard. mais C'est toujours plaisir. Merci beaucoup. Merci, Mergastroquite. 68, 68. Merci infiniment. Merci de ton soutien, de ta générosité, de ton aide. Surtout, qui est très précieuse. Et tu es le 23 e abonné de la journée. Le département 23. C'est la Creuse. Oh, <rire> c'est l'enfer, ça. La Creuse. La Creuse, c'est probablement le pire département... De France, je pense qu'on est d'accord. Qu Est-ce que quelqu'un connaît une ville de la Creuse C'est dur ça en vrai. Hein. Guéret Ouais, mais vous le savez Vous avez triché Guéret. Bah, Guéret, Boussac, et Felt Feltin, Bourganeuf, Aune. <rire> Aubusson, Gouzon, la Souterraine. <rire> ouais, la Souterraine, ça va bien là, au département. Hein. Saint-Agnan de Versilla, Bona. Osance, en vrai euh, personne connaît. Hein. Moi franchement, je connais pas Guéret. Guéret et Boussac, c'est les deux plus grandes villes et je les connaissais pas. Fursac, Saint-Amand. Hein. ça me dit un truc, mais il y a plein de villes qui s'appellent saint j'ai l'impression. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Franchement, c'est horrible la Creuse. Il n'y a aucune ville connue. La plus grande ville, c'est Guéret. Et elle a 12 000 habitants. Vous imaginez la plus... <rire> vraiment, ça, ça fait... et Franchement, ça me donne des frissons. La plus grande ville de la Creuse, c'est une ville avec 12 000 habitants. En, en 2020 12 698 en 2020. C'est-à-dire que là, d'ici là, je pense qu'il y a des... Enfin, d'ici trois ans. Enfin, depuis trois ans, je pense que ça s'est effondré encore plus. Hein. Je pense qu'il y a moins de gens maintenant qu'en 2020. Ah la creuse quoi, quelle, ango quelle angoisse la creuse. Ouais la creuse c'est dur. Hein. T'es mal tombé, euh, Mergastrocut, t'es tombé sur la creuse mec. Hein. D'ailleurs le jeu c'est pas juste... Euh, en, les abonne à chaque abonnement en fonction du nombre on regarde les départements, c'est aussi derrière. Et ça je l'ai dit tout à l'heure, hein. après fallait être là, il faut déménager dans ce département. Ça c'est là, la... t'es obligé. Donc euh, mergastro gastrocuite, euh, je te laisse un mois pour faire tes valises et puis euh, tu pars à Guéré ou à Boussac quoi. A plus l'artiste. <rire> à fun mec hein. Opiox, euh, merci pour le prime. Opiox c'est le 24ème. Le 24 c'est quoi C'est la Dordogne. C'est le Périgord ça. Dordogne. Il y a des trucs connus en Dordogne. Périgueux. On connaît Périgueux, non Ça c'est pas malin quand même. Ça me donnerait pas ce qu'on vit de up. Je fais d'abord un roll. Ah. On veut des vigilants, non Je vais up. Ouais, c'est gros, ça, quand même. Hein. Euh... Sarla, la Caneda, c'est la plus grande ville, mais c'est périgueux, sinon. Périgueux. Ouais, ça va, périgueux. Bergerac, si, Bergerac, on connaît. Bergerac, en Dordogne. Ouais, Bergerac. Franchement, on connaît à peu près. Après, euh, c'est pas... Euh... Dordogne, c'est validé rien que pour la bouffe. Ah ouais On mange bien en Dordogne Ok. J'y vais avec plaisir en vrai. En Dordogne ou en Creuse Ou dans la Creuse En vrai, dans la Creuse, ça doit pas coûter très cher. Hein. Franchement, les habitations... Euh je pense que t'as as 100 000 balles à investir dans de dans, dans l'immobilier euh, t'as sûrement un petit château hein, dans la creuse sans blaguer en plus hein. c'est pas l'Ardèche hein. Pavard Pavard a pris sa retraite internationale il a pris sa retraite internationale en Dordogne où il a pris sa retraite internationale ou dans la Creuse. On te paye à venir en Creuse, mais sans blaguer, je pense que oui. Enfin, on te paye pas comme ça, on te donne pas de l'argent, mais je pense qu'on te, on te, il y a des, sûrement des subventions si tu viens dans la Creuse, sans blaguer, ou pour les entreprises. Je pense que es une entreprise, tu te dis je vais installer, je vais, je vais, je sais pas, faire une entreprise avec 100, 100 employés ou un truc comme ça. Je pense que franchement, le, le département, il te paye, hein. Il te dit bah, on t'enlève, t'as aucune charge, mec. Tu fais ce que tu veux engager serviteur vous permettre... On arrive à tripler ça, c'est quand même muesque hein. De... Bien. Greta. Bon Greta c'est cool hein. Allez-y euh engager une de ces recrues. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Oh, ça va faire de gros dégâts. Merde, sérieux Ça s'arrête vraiment comme... <rire> ça s'arrête déjà <rire> Oh non Ah sérieux, what the flûte snapper là après il va falloir virer des choses j'ai envie de garder les pillards je pense qu'il va falloir virer va Vancliffe j'espère juste passer pas être trop bas mais je pense qu'on va virer Vancliffe et ça ouais a priori pour mettre le le ah ils va attaquer avec ça ah non ah flûte sérieux Après, on prend pas une grosse dégâts ah une grosse sauce mais... attention à la tendinite ah bon je suis chaud <rire> moi je suis assez lent en plus en APM j'aime bien réfléchir à ce jeu vidéo Ça c'est mon gros défaut je réfléchis Je pense que c'est mieux d'avoir Bran en vrai par rapport à ça. D'expérience hein. D'expérience vaut mieux avoir le Bran mais. Après, je peux me tromper hein. Je que vous pouvez obtenir un gagnant. En fait je veux pas jouer l'ardeur parce que sinon je suis board lock et ça m'ennuie un peu. Vous Je le joue quand même. Je n'ai peur de rien. vendre <rire> l'ardeur là Non je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça c'est quand même important. Ça va aller assez vite. Hein. En vrai, il euh, n'y a pas de poison dans ce lobby. Hein. Je peux dorer les deux. Garder ça en main. Bran, j'ai envie de le garder. En même temps, euh, c'est juste pour la 4-3. Je pense que c'est Bran qui va partir. Après, je peux dorer une Peggy, un Larder. J'ai quand même mana infini. Hein, in fine. Hein. Parce qu'en fait là j'ai pas eu Man Infini parce que j'ai acheté les 2-1 les hein, Mais en vrai si maintenant j'achète plus les 2-1 hein, J'achète juste un Baron qui traîne et puis c'est tout hein. Pas besoin d'avoir Baron Doré hein. Vends le larder, sinon t'as plus Gold Infini voilà bon, je l'ai pas triplé encore Mais ouais je vais le virer Ah vous avez raison vous avez raison par rapport à ça Ah oui, oui oui my bad my bad. Je crois qu'on va adorer ça. Regardez le, le brano. le dérangement. Ah peut-être faut virer Brano. Ah oh, c'était un pirate lui, hein. pas oublié, je pense que je vais taunter euh... le petit j'imagine engager une de ses recrues. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Apprenez le goût de la défaite. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. J'ai pas été puni. J'ai fait une, une erreur mais j'ai pas été puni. C'était une belle connerie de ma part. Bon c'est pas évident hein, quand, on a, quand on a la tête dans le guidon. Hein. Pour ma défense monsieur le juge. Ouais il y a Baron qu'on va acheter quoi. Ah mais ça c'est un pirate pour pas oublier. C'est con. Ah ça c'est pas mal si on peut le tripler. Euh essayer dans l'absolu. Je vais les voler juste aux adversaires Pour pas qu'ils en aient Parce que ça c'est la seule carte qui peut finalement me poser un peu de problème ça, de Donc euh... oh, oh, vais faire ah, ah, ah, la Engager une recrue tant que vous pouvez. Ah, ah, les faire le pouvez ah, ah, ah, ah. Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez, voilà une pièce pour le dérangement de perdu et une pièce d'or de gagner. Qu'est-ce qui se passe J'aurais choisi le mec. Allez-y, engagez une de ces recrues. Oh. Pourquoi pas Greta Pourquoi pas Greta Pourquoi pas virer Greta tu veux dire Faut virer Greta. Après elle a un peu de stats et... Elle me permet de dorer Peggy si je trouve pas l'autre Peggy. Mais je peux, je peux Greta ouais bien sûr. Il y en avait une dans le shop Ouais je sais je sais mais je peux pas tout acheter. En fait ça sert à rien une seule Greta suffit. À partir du moment où je garde celle sur le board... Parce que là, je, je, je pense que je vais pas. En fait, avec tout ce que j'ai déjà en main, j'ai pas euh, doré euh, l'ardeur. Je pense que je vais dorer la Peggy plutôt. Oh voilà. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. La vie. Ça suffit, ça c'est déjà mana infini. Hein. C'est choisi... ouais, pas 100% mana. Enfin, ah, si, c'est 100% en vrai. Surtout en taverne 6, parce que t'as une carte de plus. Merde, ça a viré ma... Je voulais choper lui. Oh, C'est pas très grave. Les de Comment ton t'es lui en vrai Pour euh, bloquer les, les Leroy en early, pense. Une de On le goût de la je pense. Je pense tellement dommage de rentrer héroïne et Fendre. Bah en fait t'as pas besoin d'un milliard de stats. Hein. L'idée c'est que t'es à 22 et en fait si t'évites les malentendus t'as 100% gagné le lobby. Donc en fait il faut prendre zéro risque. Donc euh, chaque tour je mets quand même la mantide Parce que j'en ai joué plein de fois ces games là où tu sais tu prends un peu de risque t'es tellement bien. Que tu dis bah non j'ai envie de garder de pas me boardlock. Et en fait en voulant jouer comme ça. Bah à un moment, euh, je sais pas, le gars il joue 10% contre toi et il arrive à te buter quoi, et t'es trop deg. Alors que là en fait j'ai 100% gagné quoi. Je me boardlock pas parce que la Montage je la vire et je continue mon, mon boue et tu vois. C'est de jouer des serviteurs. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en gros. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Engager ce serviteur, il faut savoir fusionner trois. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Qui sait les secrets que nous avons encore là-dedans Ils êtes sur la liste des invités. Ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Qu'est-ce qui se passe? Mmh, C'est le secret le que nous avons encore La terreur démarre. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Ah, on se lance des pics! Ah, on se lance des pics! Engagez une de ces recrues. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Allez-y, engagez une de ces recrues. Prenez le goût de la défaite! Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention! Ouais, je peux virer Greta là, c'est clair. Ah C'est rigolo quand même. De hein. bah, toute façon, la Greta elle va partir pour le Titus, hein, c'est ça On a héroïne et on met Titus. Bah Là, on est en demi, donc on fera ça sur la finale, je pense. Mais là, j'avoue qu'on pouvait presque garder baron pour Greta. C'est vraiment pour être 100%. En fait, là, je veux juste jouer 100% tout le temps. Chaque combat, je veux être à 100%. Donc là, en gros, la Greta, elle dégage. Et puis, euh, et Puis voilà, après, on peut peut-être. On euh, va lui. Plutôt à droite, les cartes, comme ça, on évite de les mettre au milieu et de. De vendre un truc qu'on n'aurait pas aimé vendre, voyez. Oui. Est ce que vous voulez faire. Ah, on se lance des pics. Le fléau va vous consumer. Voyons si vous parvenez à rester en tête. J'ai oublié de Gold Larder, mais ça change rien. Ok, ok, bon, j'ai fait une boulette avec, cette la avec ce Larder. Après, euh, j'ai tellement fait de top euh, 4 et de top 5-6 euh, en jouant pirate que maintenant je me fais plus avoir. Bon, là, je me suis fait avoir par euh, la Greta, j'avoue. La petite boulette, la petite boulette de la Greta qui, bah finalement, il n'y a, euh, a pas eu de conséquences parce que j'ai retrouvé un à derrière et j'avais quand même pas mal de pièces avec ce larder doré. dorée. Mais, euh... mais ouais, ouais, maintenant je, je joue sécure, quitte à perdre de la puissance parce qu'en soi, j'optimise pas parfaitement toute ma puissance, mais je veux juste que chaque combat, je puisse le passer en étant vraiment haut en point de vie et éviter de me faire avoir. Donc, euh, ça c'est très important, ne pas hésiter à, à jouer la mounted, à jouer l'héroïne. Vous voyez, parce que héroïne je l'ai joué tôt, mais c'était important de passer les combats. Et En fait, si la game elle dure, vous êtes invincible, absolument invincible. Même si le gars il jouait pirate, j'avais trop de stats à un moment. Donc, euh, c'est vrai qu'on a l'impression de perdre de l'optimisation, mais en fait, ça permet aussi d'être plus efficace, de mettre plus de dégâts potentiellement aux adversaires parce que d'être un peu meilleur. Et dans tout le cas, à la fin, vous allez toujours gagner. Vous avez vraiment un cran d'avance sur la. Enfin, vous avez un, un, un temps énorme d'avance sur, sur l'adversaire. Donc, euh, quand vous jouez pirate, vous faites parfois 4, 5, 6. Et la frustration, elle est énorme. Donc, euh, maintenant, quitte à perdre de la stade je m'en fous. Mais je veux juste que chaque combat, je joue mes mantids, je joue mes machins. Et puis voilà.